Euh, donc euh, maintenant on va accueillir Yannick Gauthier pour euh, le laboratoire artistique de la bibliothèque de Vougy, communauté de communes de Faucigny-Glières. Yannick, euh, je ne sais pas si vous, si vous êtes là. Parfait. Eh oui, je suis là. <rire> vous ne voyez plus. <rire> je vais partager le PDF. Oui. Je partage mon écran, ça fonctionne. Très bien. Parfait. Voilà. Bonjour à tous. Donc Yannick, euh, je travaille à la bibliothèque municipale de Vougy. Donc, Vougie, c'est une commune de 1500 habitants à peu près. La bibliothèque est installée juste à côté de l'école. J'ai un très bel outil de travail de plus de, de 250 mètres carrés. Donc, pas à plaindre. Hein. Donc, euh, après le confinement, j'ai eu des artistes qui étaient aux Beaux-Arts danne Leur atelier création a été fermé. Donc, comme je faisais partie de cet atelier, je leur ai proposé de venir travailler à la bibliothèque municipale et de se retrouver, de monter un projet pour monter une galerie dans l'accueil de la bibliothèque, de 70 mètres carrés à peu près. Donc, j'ai dessiné des panneaux amovibles. Donc, c'était vraiment dans la continuité des ateliers créatifs qui se passaient depuis plusieurs années à la bibliothèque. Et puis on avait déjà fait des expositions dans, dans la grande salle, un festival art visuel en, en 2018. Et donc là est venue l'idée de vraiment créer une galerie et un laboratoire artistique où, qui serait permanent. Étant donné que moi je suis sur place à plein temps, je peux m'occuper des, des permanences en fait pour recevoir le public et puis que les artistes ne soient pas obligés d'être toujours sur place. Ça va, je ne suis pas trop confuse, je pars un peu dans tous les sens, ça va Non, non, c'est très bien. Voilà. On a des belles images. Oui, voilà. Donc, les artistes euh, qui sont arrivés en janvier 2020 euh, pendant le confinement ont pu venir travailler à la bibliothèque. Euh, on a monté les. J'ai dessiné les, les panneaux. Un menuisier, bon, évidemment, la mairie était partante. Il nous a fourni les panneaux qu a, que j'ai dessinés, qui a été créé par un. Ben, construit par un menuisier. Donc, ces panneaux sont pratiques parce qu'ils sont sur roulettes, donc on peut les bouger si on a besoin de la salle, de l'accueil pour d'autres animations. Et les artistes sont arrivés en 2020 pour commencer à travailler in situ, pour créer des, vraiment créer des démarches artistiques et exposer à la bibliothèque. C'est-à-dire qu'elles viennent toutes les mardis et, et elles, qui étaient un peu perdues après le confinement, ça leur permet de, de travailler, d'avoir des échanges, de créer ensemble et surtout de de mettre en place de belles expositions, la galerie leur permet de, de faire voir leur travail et surtout de prendre de belles photos et après d'aller démarcher vers les galeristes ou vraiment avoir aussi un tremplin qui font qu'après ils peuvent s'envoler un peu ailleurs. Voilà, On était un peu parti sur, le, sur le, le programme de Roosevelt qui est allé chercher tous ces artistes pour refaire une dynamique culturelle et économique sur un territoire. Donc là, c'est plutôt à la vision du territoire de la CCFG. Donc, c'est commune, communauté de communes fossiles nucléaires. Donc, euh, voilà, c'est pour dynamiser la commune. Euh, les enfants, je vais peut-être passer à l'autre. Ah, voilà. Donc là, je vous je fais voir les artistes qui travaillent in situ. Donc, euh, elles travaillent dans la bibliothèque. Les grands panneaux permettent de travailler des grands formats, des fois ce qu'elles ne peuvent pas faire dans des grands ateliers. Et de plus, les panneaux, comme ils sont à bon, ça permet de les déplacer dans, les, dans, dans, la, dans la grande salle où on fait les animations et permettre de faire un décor. Par exemple, on voit les compteurs du moule avec euh, un panneau éclairé. Et puis là, c'était la rencontre Lettres Frontières où euh, j'avais fait un tableau exprès. Euh, qui, ça fait des échanges, des, des, des échanges intellectuels et on essaye de partager nos arts, de mélanger tout ça. Voilà. Et donc aussi, l'échange avec les artistes qui est vraiment intéressant, c'est l'accueil des classes, euh, les ateliers créatifs le mercredi après-midi. Les artistes sont là et elles, elles partagent vraiment leur travail et, et les instituts sont vraiment, vraiment contentes parce que les enfants peuvent vraiment échanger avec des artistes confirmés. Donc, voilà. J'ai encore un peu de temps. Pardon, oui, je perdais mon micro. Oui, oui, il y a encore un peu de temps, bien sûr. Donc euh, les projets souvent, les expositions, on essaye de les intégrer dans, des, dans des, des projets qui sont déjà sur le territoire. Par exemple, il y a eu le festival de livres, de, de, de films de montagne à Marigny, une commune juste à côté avec qui on travaille en réseau dans les bibliothèques. Donc à ce moment-là, c'est une des artistes qui vraiment peint les montagnes, qui avait fait toute une démarche artistique sur, euh, sur les glaciers, qui, qui, qui a fait son exposition dans la même période. Pareil pour octobre rose en octobre 2021, on avait une artiste, c'était réparer euh, réparé les paysages et il y a eu toute, toute, toute une démarche sur la réparation donc vis-à-vis euh, -vis du cancer etc. Il y a eu des ateliers avec des adultes où on a travaillé euh, sur, sur la reconstruction en faisant des broderies sur des images etc. Et là pour euh, la journée des femmes, on, on a errance au féminin donc tout le mois de mars voilà. Donc, on essaye vraiment de s'inclure dans des choses qui se passent sur le territoire afin de, de, de, de s'inclure dans, dans, dans la dynamique culturelle qui se passe au moment. Quoi. Voilà. Euh, donc, on, on essaye aussi de, de travailler avec d'autres structures. Là, on va faire venir les élèves des beaux-arts de l'ESA l'École supérieure d'art d'Annecy, comme ça, eux, ça leur fait un lieu. Alors, c'est les jeunes, hein, ils ont 20 à 21 ans, ils vont prendre possession des lieux. On va voir ce que ça va donner, c'est vraiment une première. Et puis, euh, on va aussi, la galerie sert aussi à recevoir des expositions. On a été contacté par le, le CO, le Centre d'Architecture Urbanisme, pour faire des expositions qui sont déjà en place. Donc, c'est bien pour recevoir, pour recevoir d'expos d'Expo. Il y a aussi, euh, donc si jamais on a un vide, on a inscrit la bibliothèque, on va l'inscrire à l'artothèque d'Annecy-Beaulieu. Comme ça, si jamais on a un vide, eh ben, on ira leur prendre des œuvres qu'on pourra montrer sur le territoire. Euh, euh, voilà. Des oui, questions tu... Oui, alors il y a deux questions. La première... Euh... Est-ce que les artistes ont des temps spécifiques pour, pour travailler, pour créer ou bien peuvent-ils travailler pendant les heures d'ouverture de la bibliothèque Non, alors c'est vraiment le mardi, toute la journée, la bibliothèque n'est pas ouverte au public, donc ils sont autonomes. Moi, j'ouvre les portes et puis ils travaillent sur place. Voilà, moi Comme ça, ça me permet quand même de continuer à travailler en interne pour la bibliothèque. Merci. Et euh, est-ce que à l'avenir vous pensez accueillir les mêmes artistes euh, et toujours sur le mode de résidence Alors je pense que c'est vraiment nouveau, on ne sait pas comment ça se passe, donc on commence à avoir quelques artistes qui frappent à la porte pour vouloir exposer. Donc nous on va on va essayer de faire sur dossier et on, on va préconiser surtout les personnes qui ont une démarche artistique, c'est-à-dire que on ne veut pas de, de gens qui ont déjà beaucoup de tableaux chez eux et qui vont venir exposer. On veut vraiment que ce soit un travail in situ, en partage avec ce qui se passe sur la commune. Donc, il faut vraiment que ta personne vienne travailler les mardis pour faire une exposition euh, sur place. Donc là, on va aussi essayer de lancer, de travailler avec, les, les comme Vougi, c'est une ville de décolteurs avec beaucoup d'industries, on va essayer de, de monter des projets artistiques avec les choses qui se passent dans la commune, c'est-à-dire récupérer du matériel dans les usines, faire des photos dans les usines, des choses comme ça. Merci beaucoup. Peut-être euh, qu'il va y avoir d'autres questions euh, le, qui vont arriver. On a encore un tout petit peu de temps. Euh, du coup, vous avez dit que donc, effectivement, ces, ces expositions se font aussi en lien avec la programmation culturelle euh, sur le territoire. Est-ce oui. que ça euh, peut-être enrichi vos collections en termes d'acquisition Peut-être qu'il y a des choses sur des thématiques Alors nous oui, c'est des pouvez... projets oui, qu'on qu aimerait bien. Bon, alors Quand on a une thématique spéciale comme sur la montagne, donc je vais emprunter des livres à Savoie Biblio spécifiques sur la montagne ou sur mon réseau pour amener tous les livres en lien avec les expositions, ça c'est clair. À chaque fois, on aimerait bien peut-être avoir un fonds de, de livres d'art ou de livres qui parlent de, de techniques artistiques, comme on mm -hmm. fait les ateliers artistiques avec les enfants. C'est vrai que sur notre réseau, c'est pas, pas des acquisitions qu'on qu fait beaucoup. Euh, voilà, c'est vrai qu'on va essayer d'avoir un fonds vraiment ciblé sur, sur cette activité. Voilà. Excusez-moi, c'est peut-être parce que j'ai pas bien noté moi au départ. En fait, c'est un partenariat avec l'école des beaux arts d'Annemasse et du coup les artistes. Non, non, du tout, fait... du non. tout. Non, oui. non, c'est vraiment un projet juste sur Bougie. C'est-à-dire que les artistes viennent de là-bas parce qu'ils étaient dans un atelier création qui a fermé avec le confinement. D'accord. on' okay. n'a pas été réouvert. Voilà. D'accord. Donc en fait donc, donc, voilà, les personnes que je connaissais, est-ce que je suis artiste moi-même. oui, voilà. <rire> D'accord, donc en fait, vous avez hébergé cet atelier d'artiste, finalement, chez voilà. vous, en local. Voilà. Et du coup, l'accueil des publics, je suppose, est très favorable, en plus des classes dont vous avez beaucoup parlé. Alors, maintenant, on a des personnes qui viennent de l'extérieur, enfin de l'extérieur, sur le périmètre, qui viennent de Cluse, qui viennent d'Annecy, qui viennent de, de, de, de, de Bains-à-Genevoix. Voilà, ça amène d'autres personnes sur, sur Vougie. C'est très étrange parce que c'est vraiment perdu. Donc, je reçois des coups de fil. Euh, Bougie, c'est où la bibliothèque Elle est où Donc, Petit à petit, on va essayer de, de, de, de, de, de, de promouvoir, euh, promouvoir l'action tout en, en gardant cette, cette mission de lecture en plus. Évidemment. Et sur les, les œuvres qui sont, euh, qui sont installées, est-ce qu'il y en a certaines euh, que vous conservez Peut-être des artistes qui vous en font euh, voilà, cadeau ou, euh... Bon, pour le moment, ce n'est pas le but parce que je vois que même quand déjà on fait des ateliers créatifs avec les enfants, qu'on fait des jolies œuvres et tout, ça s'entasse dans la réserve au bout d'un moment. <rire> <rire> on n'a pas encore une ouais. location d'arthotech. Hein. Non, je pense pas. On verra plus tard. Peut-être si on fait des photos avec les, les entreprises de la commune, peut-être que là, ça sera peut-être plus intéressant de, de développer de ce côté-là. D'accord. Merci beaucoup pour cette intervention. Je ne sais pas s'il si, euh, y a d'autres questions euh, éventuellement de, des auditeurs. Euh, oui, ah, on si. en voilà. si, si. Est-ce que l'ensemble de l'équipe adhère à ce projet Y participe S'implique Alors, euh, l'équipe, c'est simple, c'est moi <rire> Je suis toute seule à la bibliothèque. Par contre, j'ai deux bénévoles, évidemment, et j'ai beaucoup d'élus qui s'impliquent, qui du coup euh, sont là pour m'aider à installer les expositions. Ou, voilà. euh, je, je, je suis toute seule à la bibliothèque. Les bénévoles viennent m'aider justement quand il y a des animations pour prendre le relais pour l'accueil du public pendant, à la bibliothèque. D'accord. Merci beaucoup. <rire> Ben, Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être, avant d'accueillir l'intervention suivante ou Je surveille le chat, mais j'ai l'impression que, en tout cas, ça a l'air d'être clair pour tout le monde. Bon, ben, en tout cas, merci pour votre écoute. Mais merci, c'est un très joli projet, en tout cas. Mmh. Merci, c'est très intéressant. Oui.